Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, vous parler encore une fois d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la réussite en vous donnant aujourd'hui les 12 clés de la réussite euh, donc euh, quand on est une femme. Alors quand on est une femme, des fois on peut se dire je suis une maman, euh, je suis une mère de famille, il faut que je m'occupe de mon foyer, euh, j'ai pas forcément euh, les ressources pour euh, créer mon entreprise, je sais pas si j'y arriverai, souvent on est un peu euh, tiraillé par la peur. Puis On n'a pas toujours l'environnement non plus qui nous soutient les personnes autour de nous et donc bien souvent on n'ose pas aller vers la réussite, on n'ose pas aller vers le succès même si on en a envie. Donc aujourd'hui je vais vous donner les 12 clés de la réussite euh, qui pour moi sont essentielles et euh, on, on parlera un petit peu de, de ces clés. J'aimerais quand même faire une vidéo assez courte pour pas que voilà qu'elle fasse 30 minutes comme certaines de mes vidéos pour pas que ce soit trop trop long pour vous. Alors la toute première euh, clé, c'est de faire taire son ego. Alors vous connaissez peut-être pas trop euh, ce terme d'ego. Euh, L'ego voilà. en fait c'est... Euh, moi je, je le représente comme un petit démon sur, sur une épaule et puis euh, l'amour, la confiance, euh, tout ça c'est euh, comme le petit ange sur la deuxième épaule. Alors l'ego bien souvent va nous pousser à critiquer les autres, à vous faire croire que vous êtes meilleur que les autres, à, ou alors à vous rabaisser. Non, tu n'es pas assez bien pour y arriver. Non, tu n'y arriveras pas. En fait, on a cette, ce petit diable sur l'épaule euh, qui va finalement diriger un peu notre vie. Et tant qu'on se fait diriger par l'ego, on ne dirige pas soi-même sa vie. Finalement, c'est comme si on était sur un bateau et on n'avait pas les rames. Donc le but, euh, c'est vraiment de reprendre les rames, de se rendre compte que... Quand est-ce que notre ego parle et à ce moment-là de se mettre sur stop et puis de reprendre les rênes de la situation pour ensuite pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est se libérer de la peur. Bien entendu, on ne peut pas réussir dans un domaine quand on est tiraillé par la peur. Alors, ça s'apprend c'est normal d'avoir peur, c'est même sain, j'ai envie de dire, puisque euh, on a une forme de peur qui va euh, nous éviter le danger, c'est-à-dire la, la peur euh, face à un, un vrai danger finalement, va nous faire euh, soit. Euh, fuir, soit attaquer donc euh, là ça va nous permettre euh, donc de, de faire augmenter notre, euh, notre taux d'adrénaline et de réagir assez rapidement mais cette peur euh, peut aussi être néfaste pour nous parce qu'elle va nous bloquer parce que finalement on peut avoir peur de choses anodines qui ne vont pas mettre euh, notre vie en danger, notre sécurité en danger et donc du coup cette peur là nous bloque donc il faudra essayer de travailler sur cette peur pour aller de l'avant, pour la transcender et passer donc de la peur à la confiance. Troisième clé, se défaire des personnes toxiques. Je suis sûre qu'autour de vous, vous connaissez au moins une personne toxique qui vous veut du mal, qui est toujours... Enfin, elle vous veut pas forcément du mal. En fait, il y a certaines personnes qui veulent clairement du mal et ces gens-là sont souvent hypocrites. Mais on peut aussi avoir des, des gens qui veulent votre bien mais qui, en voulant votre bien, vous fait plus de tort qu'autre chose. Par exemple, euh, votre mère, euh, votre père ou un ami ou quoi que ce soit euh, a peur pour vous euh, que vous vous lanciez dans une nouvelle activité. Donc, il vous dira, est-ce que tu es sûr Moi, à ta place, je ne ferai pas ça. Toi, euh, c'est un, un circuit... Euh, un un secteur bouché, pardon, euh, Voilà, il pourra trouver toutes sortes d'excuses pour euh, finalement vous faire, euh, vous faire rester dans votre zone de confort. Et ça c'est le gros risque, c'est que tant que vous restez dans votre zone de confort, tant que vous ne changez pas finalement ce que vous faites actuellement, et eh bien la situation ne changera jamais. Si vous voulez évoluer dans votre vie, il faut faire un pas hors de cette zone de confort pour pouvoir ensuite évoluer, évoluer, évoluer, évoluer jusqu'à atteindre le succès, la réussite. Alors, atteindre le succès, la réussite, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, ça peut être également dans le domaine privé. Si vous ne vous sentez pas heureuse aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas épanouie, que vous passez pas la plupart de votre temps à sourire et à être heureuse, c'est que vous n'êtes pas dans la réussite de votre vie personnelle. Et donc, le but, c'est aussi de s'épanouir personnellement. Alors, le professionnel, c'est super, mais si personnellement, on n'est déjà pas, pas bien, j'ai envie de dire, il vaudrait mieux travailler en premier lieu sur l'aspect personnel et et ensuite pouvoir développer une activité professionnelle sereinement. Et tout ça c'est possible de c'est possible de travailler dessus. Mais tant que vous écouterez les personnes toxiques autour de vous, et eh bien vous n'arriverez pas à avancer. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est aller vers les personnes lumineuses qui vont vous tirer vers le haut, celles qui ont déjà réussi. Comme ça, vous allez avoir cet exemple-là, vous identifier grâce à vos neurones miroirs et ensuite pouvoir euh, donc réussir beaucoup plus facilement. Euh, la quatrième chose c'est être positive positive positive positive et faire preuve de gratitude c'est pas toujours facile euh, de faire preuve de gratitude pour ce qu'on a quand on a quand on a l'impression qu'on n'a pas grand chose mais je vous garantis que quand vous ferez preuve de gratitude vous obtiendrez beaucoup plus dans votre vie et votre vie sera beaucoup euh, plus heureuse tant que vous vous dites euh, non mais euh, je préfère voir le verre à moitié vide au moins je serai pas déçue. Je peux vous garantir que même si une tuile vous arrive, euh, vous ne serez pas protégé pour autant. Donc il vaut mieux voir les choses de manière positive euh, que tout le temps s'attendre au pire. Parce que s'attendre au pire, c'est attirer le pire et c'est ensuite euh, ben, être au fond du trou quand, euh, quand le pire est là. Donc moi, euh, vraiment le but de de cette vidéo aussi, c'est de vous dire que si maintenant vous êtes au fond, et eh bien il y a toujours moyen de remonter et de rester surtout à la surface, de ne pas replonger euh, d'ici un mois, euh, six mois, un an. Parce que le but c'est aussi d'apprendre de chaque expérience, donc de chaque difficulté, pour pouvoir en ressortir plus forte et éviter de refaire constamment les mêmes erreurs. Mais tant que vous n'apprenez pas de, euh, de vos erreurs ou des difficultés de la vie, et eh bien vous ne pourrez pas aller de l'avant et vous serez condamné à revivre sans cesse les mêmes situations jusqu'à jusqu'à ce que vous compreniez et que vous euh, alliez de l'avant. Donc ça c'était la quatrième chose. Cinquième chose, alors encore une fois sans doute euh, quelque chose de difficile quand on n'a pas l'habitude de, de le faire, euh, c'est s'aimer, se pardonner. Et pardonner aussi à ces personnes autour de nous qui euh, eux-mêmes souffrent de peur et qui nous transmettent leur peur. Euh, c'est pas facile, mais c'est euh, un point très très très important qu'il faut aborder un jour dans sa vie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être plus heureuse. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas donner de l'amour aux autres. Si on ne donne pas de l'amour aux autres, on ne peut même pas attendre de l'amour des autres. Donc en fait on vivra toujours dans un manque d'amour. Et qui dit un manque d'amour dit un manque de bonheur, manque d'épanouissement et c'est vraiment vraiment pas ce que je vous souhaite. Moi j'ai réussi à, à comprendre comment réussir à m'aimer, comment réussir à donner de l'amour et en fait j'ai jamais eu autant d'amour qu'en ce moment et c'est juste magique. Une fois qu'on a mis ce cercle vertu en place euh, voilà, toutes les choses euh, se, se font d'elles-mêmes on ne revit plus les mêmes épreuves on va de l'avant, tout devient beaucoup plus facile dans sa vie. Et surtout Pardonner, pardonner, c'est un acte d'amour également envers vous-même, envers les autres. Vous les libérez de ce poids, euh, finalement, de, de cette rancune que vous avez envers eux. Et puis, euh, le, le fait de, même si vous leur dites pas en face, euh, je te pardonne, pardonner pour vous-même, ça vous libérera d'un poids et ça vous permettra d'avancer plus facilement. Ensuite, le point suivant, c'est l'énergie, la vitalité, la santé. Tant que vous n'avez pas d'énergie, tant que vous n'avez pas de vitalité et tant que votre santé est bof bof, vous ne pourrez pas avoir vraiment le succès dans votre vie. Euh, parce que bien sûr vous serez écrasé par le poids, de la fatigue, de euh, de, la, de la maladie. Donc euh, la maladie peut, euh, peut engendrer des dépressions, des, des choses comme ça. Et donc là vous ne pourrez pas être heureux, si vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez pas atteindre le succès. C'est évident. Euh, ensuite, c'est la valorisation de votre image. C'est très important d'avoir une image qui reflète votre personnalité. Si vous vous habillez euh, comme un sac, que vous faites pas attention à vous, que vous vous maquillez pas, que vous, vous coiffez pas, que vous ne savez pas faire tout ça, eh bien, vous reflétez une image qui n'est pas l'image du succès, de la réussite. Et donc, tant que vous serez dans, dans une position qui ne reflète pas ça, vous ne pourrez pas l'attirer à vous. Voilà. Le point suivant. Euh, c'est de définir quels sont vos talents. Parce qu'on a tous des talents innés et si vous ne voyez pas de talent particulier, demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Qu'est-ce qui, euh, qu qui me fait vibrer Ou alors, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre vraiment J'ai envie vraiment, vraiment de faire ça. Sentez vraiment en vous ce, cette envie de, de développer quelque chose. Donc ça, définissez euh, vos talents et puis ensuite, mettez-les bien sûr à profit. Ensuite, on peut également euh, avoir beaucoup de succès voilà. surtout on aura beaucoup de succès si on est sur sa mission de vie si on est en accord avec cela et surtout si on euh, j'ai envie de dire si on bénéficie euh, si on si on a une attitude bénéfique envers les autres et envers le monde en général. Euh, quand on fait des actions uniquement pour soi-même, sa petite personne, ça marchera dans un premier temps, mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec ce qu'on est venu faire sur Terre. Déjà savoir euh, pourquoi est-ce qu'on est là, quel est ma, mon but sur Terre, euh, et comment je peux aider, comment je peux aider les autres, comment je peux faire en sorte que ce monde soit plus beau. Euh, voilà, ça c'est encore une fois un point très très important. Ensuite, croyez en vous et surtout n'ayez pas peur de voir en grand. Bien souvent on se dit je vais lancer un projet mais bon voilà, si je gagne déjà 200 euros par mois, ce sera déjà pas mal et tout. Mais pourquoi vous limiter à 200 euros par mois Pourquoi pas vous fixer 2000 ou même 10 000 euros par mois Tout est possible en fait. Tout est possible. Alors, bien sûr, vous ne mettrez pas les mêmes choses en place, mais euh, vous pouvez euh, viser très grand. Il n'y a aucun souci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous seul, vous mettez vos propres limites. À partir du moment où vous vous limitez, vous ne pourrez pas aller au-delà. Puisque vous vous êtes limité à ça. Une fois que vous l'aurez atteint, bah vous aurez dit « Ah, c'est cool, j'ai atteint mon objectif. » Mais si vous visez très haut, eh bien il y, y aura toujours des paliers de progression jusqu'à ce que vous atteigniez cet objectif. Et peut-être qu'en vous disant « Waouh, mais j'ai réussi à atteindre ça, c'est incroyable. Et, »« Et si je tentais encore un peu plus ?» Le fait de voir grand nous amène à voir toujours plus grand. Mais euh, après, il faut bien sûr être heureux de ce qu'on a déjà à ce moment-là. Il ne faut pas viser plus pour se dire « Je serai plus heureuse. » Mais juste euh, plus pour le jeu, pour le défi... Euh, pour voir, mais est-ce que je peux y arriver Voilà, ça c'est aussi une manière de réussir. Là c'est une vraie clé de la réussite. Ensuite, euh, la onzième clé de la réussite, c'est la communication. Bien souvent, on ne réussit pas puisqu'on a une mauvaise communication. On va souvent euh, avoir peur des autres, donc on va peut-être avoir une communication un peu agressive, on va tendance à se mettre en avant, euh, on va avoir tendance à peut-être couper la parole aux autres, on va avoir tendance à faire des choses que la communication, en fait... Euh, que, voilà, la communication entre nous et les autres personnes vont faire en sorte qu'on nous perçoit comme quelqu'un qui n'est pas sympathique, euh, avec qui on n'a pas envie de faire euh, faire des affaires. Donc, euh, si vous lancez par exemple dans les ongles, euh, c'est hyper important d'avoir une super communication par rapport à vos clientes pour justement leur donner envie de revenir, leur donner envie de, de connaître davantage ce que vous faites si c'est par exemple quelqu'un à qui vous en parlez euh, comme ça durant une soirée ou peu importe, ça peut être une cliente ou après, voilà, pour fidéliser, c'est hyper important de savoir comment communiquer. Et une fois que vous savez comment communiquer, je peux vous dire que la personne, elle revient continuellement parce que vous allez devenir quelqu'un de tellement intéressante à ses yeux que finalement, elle n'aura même plus envie d'aller ailleurs, même à la limite si ailleurs, ils font du meilleur travail. Donc la communication est encore une fois une clé essentielle de la réussite. Et la dernière chose, c'est devenir un leader lumineux, charismatique, euh, qui va vraiment attirer à lui les bonnes personnes. Voilà. Si vous êtes une personne euh, despotique euh, qui a toujours tendance à, à avoir de l'autorité, de l'influence, faire preuve de manipulation sur les autres, vous ne réussirez pas sur le long terme. Au contraire, il faut euh, que les personnes vous aiment, vous admirent pour qu'elles euh, qu aient envie justement d'aller plus loin et, euh, et de faire appel à vous et bien sûr du côté familial c'est la même chose à partir du moment où vous êtes quelqu'un d'ouverte qui va écouter ses enfants qui va écouter son mari qui va être plus posée plus, plus optimiste plus ouverte euh, qui au lieu de punir va transformer la chose en, en un jeu parce qu'elle a compris que l'enfant euh, a besoin de jeu donc en fait le, le leader va essayer de comprendre les besoins euh, de, des personnes qui l'entourent et donc euh, au lieu de s'écouter lui en premier il va écouter les autres et c'est en s'ouvrant comme ça qu'on réussit vraiment à accéder au succès alors le succès bien sûr euh, on peut y accéder euh, par plein de moyens différents j'ai envie de dire mais ces 12 clés là pour moi c'était vraiment les 12 clés les principales et vous avez été tellement tellement tellement nombreuses à me dire je manque de confiance en moi pour me lancer dans un projet professionnel j'ai tellement cette peur en moi qui me bloque, qui m'empêche j'ai tellement envie de vivre une vie qui m'inspire et quand je te vois euh, je vois que toi tu réussis et j'ai tellement envie de faire ce que tu fais, de, de, de me lancer dans les ongles. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai pas j ai, j ai pas les clés pour y arriver quoi. J'ai peur, j'y arrive pas. Et c'est pour ça aussi que que j'ai créé une formation où en fait je reviens précisément précisément sur chaque point. Donc chaque point, je le traite pendant entre, euh, on va dire, euh, 20 minutes et une heure. Donc vraiment, on en parle en profondeur de chaque point différent. On fait trois exercices qui vont vraiment tout remuer en vous. Vous allez avoir plein, plein, plein de prises de conscience et une auto-hypnose qui va vous permettre, en fait, de... Euh, alors on va se rendre dans différents endroits, de ma. enfin imagination, c'est-à-dire pendant l'hypnose et, euh, et donc du coup vous allez pouvoir relâcher vos peurs, vous allez pouvoir euh, relâcher l'ego, vous allez pouvoir euh, donc euh, gagner en confiance en vous. On va travailler sur chaque point de manière spécifique avec 12 méditations qui vont vraiment vous permettre de directement, de, on va parler directement à votre inconscient et donc la partie consciente euh, qui pourrait un peu bloquer, euh, mettre des bâtons dans les roues, et eh bien elle va rester de côté et la partie inconsciente va recevoir les informations et va les traiter comme étant vraies et donc du coup euh, tout va changer à ce moment là, il y a des addictions qui peuvent être guéries comme ça, d'ailleurs euh, j'ai guéri des, des addictions au sucre grâce à ça, euh, puisque j'ai suivi une formation euh, d'hypnothérapie et, euh, et on peut guérir plein plein de choses par ce biais là et on peut bien sûr gagner en confiance en soi, et donc du coup si vous avez envie de nous rejoindre alors la formation a débuté depuis peu, depuis très peu donc euh, il me reste quelques places, il me reste vraiment pas beaucoup de place. Place. Si vous voulez en profiter, euh, je propose vraiment un tarif exceptionnel. Donc pendant cette formation dure 12 semaines. Chaque semaine, on aborde un point. Et euh, bien sûr, je vous offre en plus des bonus, tout ça. Vous pouvez accéder euh, directement à, à tout le contenu de la formation et euh, bien sûr des bonus en cliquant juste euh, sous, sous le, euh, sous le, sur le lien sous la vidéo pour que vous puissiez euh, donc voir un petit peu tout ça, voir si ça correspond à ce que vous avez besoin. Alors bien sûr, ça peut être dans un, dans un projet personnel ou dans un projet professionnel. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais je suis persuadée que cette formation pourra vraiment vous aider à avancer sur votre chemin, à y voir plus clair et finalement à avoir moins peur, être moins bloqué et aller vers le succès. Donc il faut pas voir ça comme un comme une dépense inutile, au contraire, c'est un investissement euh, peut-être le meilleur investissement de votre vie puisque vous-même vous allez changer en profondeur vous allez être plus heureuse, plus épanouie vous allez pouvoir vous lancer sereinement dans un projet professionnel parce que vous saurez que vous réussirez et là il n'y a aucun doute parce que je vous explique dans cette formation comment être sûr à 100% de réussir vraiment 100% moi j'ai zéro doute donc je sais que si vous vous donnez les moyens de réussir vous y arriverez par contre euh, bien sûr tant que vous aurez peur tant que vous aurez l'ego qui bloque tant que vous aurez des personnes nocives autour de vous vous ne pourrez pas avancer donc c'est super important de travailler sur ces points. Si vous avez envie de me rejoindre, eh bien ce sera avec très très grand plaisir. Euh, vous pouvez euh, donc vous inscrire à partir du site euh, www.yournails-international.com euh, ou euh, m'envoyer un mail euh, si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez m'appeler également. Euh, donc je vous mets tout ça euh, juste en dessous et puis je vous répondrai avec très très très grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye